forme et euh, plein de bien-être. Alors je vis ensemble depuis il y a 9 ans, son ouverture. Euh, J'avais connu par la communication faite à l'époque. Alors deux objectifs principaux, amincissement et renforcement musculaire. Oui, oui, oui. Rapidement pour la partie amincissement et j'entretiens régulièrement au niveau du taux 2 à 3, un 2 minimum, 3 quand euh, je peux. Euh, PowerPlate. Oui, TRX, euh, Viper. Le massage, okay. hein, j'apprécie et qui sont toujours euh, voilà, en continuité d'une séance un, un bon moment de venir essayer, voilà, je crois que c'est le meilleur des conseils, et puis de profiter du coaching qui est proposé, qui est individualisé, et à un endroit où on se sent bien, je crois qu'il faut venir essayer. Efficacité.